Salam alaikum, sénégalais, je suis témoin parce que euh, le Alors, je, aller ici. je suis en train de marcher, de manifester, Je suis en train à l'éternel. Alors, je suis Véhicule noir à 939 EP, nous avons agressé ces filles qui dorment, qui pompent le gaz lacrymogène et devant un euh, J'ai été avec qui Personne... en train un match, mais aussi les Sénégalais qui ont Bizarrement, quand j'ai demandé que la police intervienne, ils suggérer suggéré que je e euh, je... déposer une plainte. Dans l'immédiat, ils n'ont pas voulu réagir. Ils fait un de euh, agressement Watson, sen auto bu noir gar Kitalibi, devant des témoins encore une fois quelqu'un qui dorme quelqu'un qui pofe ma gaz a de Le à chrome jaune te mou ndawul numéro matricule bi AA 939 EP numéro matricule encore une fois nek AA 939 EP j'ai été agressé par ces gens là Nous xamanteni maintenus, sûrement parce que là, House, est à dire, là, je on me dit que venu à la maison de la maison de la maison de la maison de de la maison de la maison de la a de de la de de situation, donc pour dire que ni vraiment il y que nous di ici au Sénégal je suis conscient avec ak mambiru wacc mi témoin Filé, nous avons fait une on manifestation, nous avons fait nous fait nous nous fait nous fait nous fait nous fait des fait de de des fait des fait nous fait nous nous fait des nous fait fait fait nous fait fait fait Agressé au vu sur de tout le monde, et quand on demande d'intervenir dans l'immédiat, on te dit d'aller de porte, de, de, de, porter plainte. Il faut que le pays du Sénégal soit là. Nous devons nous Directement, en tant que citoyens sénégalais, dès que les manifestations nous participer à Nous devons nous faisons agresser pompe gaz la police de la police le la police de la police nous la police la police de la police de la police de la police de la police de la police de la police de la police de la police me demande de de de de de la Médina, pour, euh, communément appelée euh, 4e. Donc, pour dire que, encore une fois, je vous prends un témoin. Les poules qui ont été ils ont son régime. Parce que les peut 939 de le Sénégal. au sud, tout le monde devant des témoins, ils ont fait une témoins, ils ont fait des fait ils ont fait des témoins, ils ont fait ils ont mais ils ont